3 heures, c'est le temps que vous passez chaque semaine en réunion, le temps que vous avez passé au téléphone avec la hotline informatique ou le temps que vous avez passé à trier vos mails en rentrant de congé. Alors qu'en 3 heures, vous pouvez acquérir des compétences utiles en vous formant. Avec Segos, en 3 heures chrono, vous pouvez apprendre par exemple à créer votre profil sur LinkedIn, améliorer votre cybersécurité ou gérer efficacement vos emails. 3 heures chrono est une solution de formation courte à votre poste de travail. 3 temps forts à distance via une classe virtuelle. Une heure de méthode. Une heure de mise en pratique. Une heure de partage et de feedback entre participants et animateurs. Et tout cela 100% à distance pour être opérationnel immédiatement sur un sujet donné.